Dans la main ou dans la poche, on a tous un téléphone. Mais est-ce que vous savez vraiment comment il marche Si la batterie en est le cœur, le processeur en est le cerveau. À la manière du cerveau humain, il est composé de millions de connexions. Un peu comme les neurones, et ils répètent et transmettent l'information. Le but de ma thèse, c'est de trouver les meilleurs matériaux et les meilleures méthodes pour réaliser ces connexions. Je vais commencer par vous emmener dans le monde de l'infiniment petit. L'atome d'environ un dixième de nanomètre, soit 100 000 fois plus petit qu'un cheveu est la de base de l'univers. L'atome, un peu est composé d'un noyau chargé positivement et d'électrons chargés négativement, qui passent leur temps à lui tourner autour. Parfois, les atomes veulent se débarrasser de ces électrons, et parfois ils veulent en récupérer. Les atomes peuvent alors d'un omandateur se reromper pour former une molécule. Ces dernières années, les molécules sont de plus en plus utilisées pour remplacer les éléments métalliques des appareils électroniques. Les molécules présentent plusieurs avantages. Elles sont plus éolos et permettent de réduire la taille de ces composants. Et c'est là le cœur de mes recherches. Réaliser le plus petit fil électrique. Pour commencer, je vais réaliser des petites boules d'or, environ mille fois plus petits en cheveux. On appelle nanoparticules. Lorsqu'on illumine ces nanoparticules, les électrons vont s'agir dans tous les ce qui va exciter la nanoparticule et elle a horreur de ça. Elle va chercher, à tout prix, à se débarrasser de ces électrons. Si une molécule passe à E, la nanoparticule va lui refiler ses électrons pour s'en débarrasser. La molécule va alors se lier à la nanoparticule. Et si une deuxième se trouve à E, la molécule peut alors réaliser une connection entre les nanoparticules un peu comme euh, un fil électrique dans un téléphone. Moi, j'ai essayé de nombreuses molécules et de nombreux paramètres de réaction, comme euh, la réaction, la forme des nanoparticules ou la, aussi de la lumière utilisée. Et j'en ai on met une marche. Par exemple, une molécule, il s'appelle la notion le bis thényl Les molécules permettent traduire euh, une information, comme euh, un son ou une image, en langage informatique il y a encore de nombreuses molécules à étudier avec autres propriétés afin d'améliorer les connexions que je A Avouez, on en a tous smart des pages internet qui mettent 1000 ans à charger ou de jeux vidéo Ils plantent pile au moment où on allait gagner. Alors on est sur moi pour résoudre ces problèmes.